J'ai l'impression que depuis quelques temps, il y a, y a un, un vent qui tourne auprès de, auprès de, de l'employeur. Je ne généralise pas, mais je sens quand même que le discours est un peu plus raide euh, face à certaines restrictions que je, je peux faire pour euh, certains salariés. J'ai l'impression que les employeurs sont tellement euh, inquiets par rapport au risque économique évident euh, qu'ils transforment l'être humain comme facteur d'ajustement. Il nous faut des bons soldats, euh, pas trop affaiblis, parce qu'il euh, faut aller fort. Quand on, dès qu'on aura les ressources, il faut repartir à un quart de tour. Et que dites-nous, euh, finalement, aujourd'hui, ces soldats, ils vont bien. S'ils ne vont pas bien, moi, je ne peux pas les garder. Déjà, c'est difficile à l'entreprise. En hein. plus, quelqu'un qui boite, ça va compliquer encore plus les choses. Et donc, du coup, on, plutôt que de dire le seul élément stable qu sur lequel on peut compter demain, c'est le salarié. Donc, n'oublions pas. Malgré le fait qu'il y a des difficultés par ailleurs, que c'est l'élément qu'on doit maintenir euh, et c'est celui qui va nous aider demain, on va le transformer plutôt en un facteur d'ajustement. Ceux qui sont déjà en souffrance, et ça c'est pour moi c'est l'être humain, c'est un peu logique, euh, quand il est en difficulté, il va avoir tendance quand même à s'accrocher à l'existant, à ce qu'il a déjà. Et il ne va surtout pas chercher un, un période de difficulté économique globale face à ces problématiques de santé. Il ne va pas chercher à, à, à tourner la page de l'existant, même s'il sent qu'il est moins bien accueilli et accepté au sein du, du collectif. Euh, il va moins spontanément aller vers une autre solution euh, de, extérieure. Euh, donc, malgré tout, il va, il va s'accrocher, il va essayer de, de, de rester dans l'entreprise. Donc, on est à ce moment-là, euh, face à un paradoxe, face à un salarié qui dit « oui, je sens que je suis en difficulté ». Encore un, ce matin, qui arrivait en train de boiter à la consultation en disant « je ne veux surtout pas être inapte, on continue ». Donc, on essaie de négocier avec l'employeur, que je reste encore un petit peu, on voit la rentrée. Donc, oui, les, les salariés deviennent exigeants, mais ceux qui sont euh, déjà là et qui sont en difficulté, malheureusement, ils auront plutôt tendance à y rester aujourd'hui plutôt que de dire je sens de toute façon quoi qu'il en soit, ça va être de pire en pire. Autant essayer de tourner la page dès maintenant.